Comment on devient diplomate et qu'est-ce qu'on fait quand on est diplomate Ah ben ça c'est assez simple, je ne savais pas faire autre chose. Donc il a fallu que je trouve un métier, et un métier qui me fasse plaisir et qui m'intéresse. Donc pour devenir diplomate, soit vous passez l'ENA, soit vous passez ce qu'on appelle le concours d'Orient, qui est un concours spécialisé sur les langues orientales. Donc j'ai fait ça avec le russe, bien que n'ayant aucune origine russe. Et puis après, bah, j'ai suivi une carrière, une fois rentré au Quai d'Orsay. Je suis allé à Moscou, je suis allé à Washington. Comme j'apprends lentement, on m'a renvoyé plusieurs fois dans les mêmes postes. Alors j'ai fait Moscou, Washington, Moscou, Washington. Et puis après, je suis allé en Ukraine. Alors tout d'abord, je ne commence pas comme ça. Je commence comme premier consul général de France en Ukraine soviétique. Donc je, le contexte, c'est une URSS, donc un pays fédéral dirigé par un parti communiste, dirigé par M. Gorbatchev. Qui fait des réformes et en france on voit une opportunité dans ces réformes pour élargir notre représentation en ukraine donc on décide de créer un consulat général en ukraine c'est plutôt monsieur béry qui voit les opportunités économiques plutôt que les opportunités politiques donc on en voit là bas mais c'est c'est pas un, un pays club méditerrané pour penser à donc c'est un pays assez austère difficile il fallait mieux parler russe et voilà donc je suis arrivé là-bas dans un contexte euh, difficile mais prometteur difficile parce que c'était l'union soviétique donc il n'y avait pas de grande distraction euh, prometteur parce qu'il venait de se passer toute une série de mouvements en Europe de l'Est avec le la réunification de l'Allemagne l'émancipation des pays socialistes et donc l'Ukraine cherche sa voie et elle ne sait pas laquelle Comment elle va aboutir mais elle cherche sa voie vers l'indépendance bien entendu l'indépendance de l'ukraine en 1991 marque un tournant historique euh, majeur pour l'ukraine tout d'abord puisque ça faisait des millénaires des centaines d'années qu'ils espéraient devenir indépendants qu'ils avaient tenté de l'être sans grand succès et là ils aboutissent à l'indépendance donc c'est fondamental pour eux c'est fondamental aussi pour les occidentaux parce que ça traduit le démembrement de l'union soviétique et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que le, on était dans une rivalité est-ouest états unis urss et euh, l'indépendance de l'ukraine fait éclater l'union soviétique qui se retrouve avec une russie mais qui ne représente pas du tout la puissance soviétique d'avant l'ukraine et puis toute une série de républiques indépendantes alors tout d'abord on a souvent tort d'avoir raison trop tôt hein, euh, ça c'est une chose donc effectivement je me suis aperçu, en relisant mon livre d'ailleurs, que j'avais entreaperçu deux choses. D'une part, les, les événements de Maïdan de 2004, parce que si vous avez lu mon livre, je souligne que au moment de l'indépendance de l'Ukraine, le processus s'est fait sur une base un peu étrange, entre des nationalistes et des communistes qui veulent conserver le pouvoir. Et donc, au moment où l'Ukraine devient indépendante, elle est dirigée par des communistes ou des soviétiques et ils deviennent indépendants et donc le système perdure il va falloir attendre la révolution de maïdan pour désoviétiser cette structure et d'autre part la deuxième chose c'est que dès 1991 la russie qui elle même devient indépendante revendique des territoires ukrainiens et surtout n'accepte pas la sécession de l'ukraine et donc on arrive à là où nous sommes. Euh, je ne pense pas que la diplomatie soit suffisamment sollicitée euh, pour euh, trouver une solution au conflit. Je suis un peu d'ailleurs étonné que euh, toute notre rhétorique actuellement, en tous les cas dans les médias, c'est je n'ai accès qu'aux médias, je suis retraité, euh, est complètement tournée vers la guerre, vers une issue militaire. Et ça me préoccupe en tant que diplomate d'une part, mais surtout en tant que... Euh, Personne. je veux dire je ne comprends pas qu'on puisse euh, encourager d'une manière ou d'une autre euh, pour des raisons x ou y euh, cette guerre je trouve qu'il faudrait essayer de réfléchir pour trouver une sortie vers le haut pour amener à résoudre un problème qui est un véritable problème parce que on focalise sur monsieur poutine mais comme je l'ai souligné les revendications russes sont bien antérieures à monsieur poutine ces revendications sont-elles fondées ou pas Il faudrait peut-être se poser la question. Peut-être qu'elles ne le sont pas, mais il faudrait qu'on réfléchisse à la chose. Et je pense que la diplomatie n'est pas assez sollicitée. Mais c'est peut-être un travers professionnel.